Salut tout le monde, c'est Nathol et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la dernière fois, on avait fabriqué cette énorme enceinte qui est juste euh... incroyable. Et donc j'avais parlé de faire la finition des enceintes dans une prochaine vidéo. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire les finitions de deux enceintes. On va faire le caisson de basse ainsi que la nouvelle enceinte. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, toutes les pièces n'ont pas été commandées ou alors livrées. Du coup, ce qui va se passer, c'est que la vidéo va être découpée en petits bouts par hein, petits bouts, petits bouts. Aujourd'hui par exemple on peut faire du câblage avec un nouveau câble, une prochaine fois on montrera des borniers ou alors un radiateur passif, euh, on verra ce qu'on va faire. Mais en tout cas je vais essayer de faire le plus de finition dans cette vidéo, donc pour moi elle va durer extrêmement longtemps dans le temps, mais bon pour vous ça ne change rien. Donc on va se retrouver comme dans la vidéo de la fabrication de la grosse enceinte euh, dans la cave. Et je vous expliquerai là-bas ce qu'on va faire, etc. Ce que j'ai fait, ce qui s'est passé, comment je l'ai réalisé. Mais avant toute chose, vraiment, je t'incite à t'abonner, à mettre un commentaire, à mettre un j'aime sur cette vidéo, à la partager, pour commencer à faire connaître un petit peu tous ces projets de fabrication d'enceintes, etc. Vraiment, moi, ça me ferait extrêmement plaisir si tu le faisais. Et... Mais ce serait un truc de ouf, vraiment génial pour moi. Du coup, voilà, n'oublie pas de faire ça, et on se retrouve tout de suite pour le début de la vidéo. Bon, bah, comme tu peux le voir, ça n'a pas beaucoup changé depuis... Euh... Il y a deux secondes. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va s'attaquer aux câbles. J'avais mis des anciens fils que j'avais récupéré sur mon ancienne enceinte Bluetooth qui s'appelle Baby Boom, mais le problème c'est que ces câbles sont vraiment, mais je sais pas ce qu'ils ont, ils sont extrêmement fins, ils se cassent tout le temps, donc c'est vraiment chiant. Du coup, ce que j'ai fait, je suis allé en acheter. Bon, j'en ai que 5 mètres, mais euh, ça devrait suffire je pense pour ce que je vais faire, c'est-à-dire câbler l'intérieur des enceintes. Donc on passe de 0,75 mm² à du 2,5 mm², donc c'est déjà un peu mieux. Ça va être aussi un peu plus chaud pour souder et euh, pour les relier au, au bornier, mais on va se je pense que ça devrait le faire. Du coup aujourd'hui on va câbler tout ça, refaire le câblage intérieur des enceintes, et je pense qu'aussi pour le caisson de basse on va mettre des petits tasseaux pour maintenir une planche, mais je vais vous expliquer ça tout de suite ok ça y est donc on se retrouve dans le mini hein, mini atelier j'ai tout le matériel donc tout ce qu'il me faut là donc dans le sac et tout c'est déjà tout ce que j'avais pour faire l'enceinte là j'ai quelques trucs de vélo parce que je suis en train de changer la chaîne enfin pas la chaîne, c'est pas le sujet de cette vidéo du coup voilà donc on a euh, j'ai descendu le caisson de basse ici J'ai le fil aussi donc il va falloir que je démonte cette partie, Il faut que je démonte le haut parleur également je vais récupérer des tasseaux pour faire, je vous montrerai des sortes de trucs pour bloquer et euh, faut que je retrouve aussi l'étain parce que je l'ai perdu. Du coup je pourrais pas souder, ça sera très Allez je vais chercher tout ça. J'étais en train de démonter un peu euh, le haut-parleur comme on peut le voir juste là. Et on voit l'intérieur de la caisse, donc j'ai démonté tout ce qui est câble, l'ampli, etc. Et je me suis dit vu que ça prend du temps, euh, je devrais plutôt coller d'abord les tasseaux, comme ça ils auront le temps de sécher, et après euh, je pourrais tout finir. Du coup j'ai récupéré. Un vieux morceau d'une planche que j'ai découpé pour l'autre enceinte donc euh, je pense que c'est assez bien je vais la couper euh, je vais faire des petits bouts de 10 à 15 cm je viendra ensuite placer à l'arrière là que je vais coller euh, soit au pistolet à colle sur la colle à bois je sais pas du tout je sais pas ce qui va marcher le mieux du coup voilà donc je vais les couper puis je vais voir après voilà. alors qu'est ce que j'ai fait ça a été très long et très compliqué trouver des méthodes etc bon déjà ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé vous voyez les petits morceaux de bois ici Ici celui-là il est déjà collé Celui-là il est en train de se coller Donc il me permet de poser la plaque Qui est juste là, donc cette plaque je pourrais la mettre contre Sans avoir besoin à chaque fois de mesurer Si euh, l'écart est bon ou pas Je vais également ici placer des vis là De chaque, euh, je vais en mettre 4 De ce côté parce qu'il n'y en a aucune, ça tient que par des petits Par des petits machins Vous voyez contrairement à de l'autre côté il y en a, là on les voit pas mais en dessous il y en a 4 Du coup je vais faire la même chose de ce côté donc pendant que ça sèche en-dessous, j'ai soudé le haut-parleur euh, ici comme on peut le voir avec le nouveau câble. Le problème c'est que j'ai fait les tests sur le crossover de la nouvelle enceinte et j'avais oublié que, voilà, c'est ampli en fait, on voit pas. Mais là, vous voyez, ça, ces petits machins sont beaucoup trop petits pour accueillir euh, bien le nouveau câble. Donc c'est soit de forcer un petit peu de les mettre, mais après faut surtout pas que ça bouge, sinon il y en a un qui se barre et là c'est foutu, il faut tout recommencer. Sinon, soit je vais essayer de les souder par en dessous, là, mais non, franchement, je sais pas, donc je vais essayer de trouver une solution. Du coup, voilà, donc ça, c'est un peu la merde pour l'instant, <rire> mais sinon, là-bas, ça avance bien, donc je vais essayer de trouver une solution pour le haut-parleur, pour que, dès ce soir, je puisse le remettre et euh, voir faire des tests avec euh, le nouveau câble, comment ça marche, mais normalement, d'ici 30 minutes, ça devrait être sec, là-bas, je pourrais continuer à... À faire mon boulot du coup voilà euh, la prochaine étape c'est recevoir les commandes et euh, continuer le travail allez à prochain. du coup voilà je vous montre juste avant que je ferme donc c'est le caisson de base comme on peut voir avec à l'avant le haut parleur donc, ce que j'ai fait c'est que j'ai changé euh, le câble audio donc, je vais pas trop on, on voit ici justement là de ce côté j'espère que l'aimant n'aura pas d'impact sur le câble, je viens de repérer ça, bon, c'est pas grave, je l'accrocherai comme ça au pire. Du coup, voilà, on a ici les deux sorties, donc gauche et droite, on peut voir là, que j'ai placé. J'ai remis en place également l'amplificateur, bien sûr. Et du coup, voilà, commencer à l'intérieur. Donc, on a les deux petites planches, enfin, les petites deux petites cales en haut et en bas qui vous voyez ça fait tenir euh, le haut parleur donc c'est tranquille pour, euh, pour travailler tranquillement c'est surtout euh, on va pas dire esthétique mais c'est surtout vraiment dans le but d'avoir euh, l'utilité que je les ai mis pour travailler etc parce qu'après je vais mettre de la mousse contre les parois du coup euh, pour pas que j'ai à tout démonter le caisson J'installe ça et comme ça, ça me permet de travailler, vous voyez, avec une seule paroi qui est ouverte et j'ai accès à, à vraiment tout, donc ça va être bien. Donc la prochaine étape pour le caisson, ça va être d'installer le radiateur passif sur cette paroi, ainsi que les borniers à ces niveaux-là, donc directement de l'autre côté, ici. Donc là, je vais le refermer puis je vais faire des tests pour voir si tout marche bien, si j'ai pas euh, oublié de relier quelque chose, etc. Mais... Vu la simplicité de la chose, je pense pas. Du coup, voilà, donc on se retrouve après, lorsque j'aurai reçu les commandes, parce que c'est tout ce que j'aurai à faire. On se retrouve, ça y est, j'ai reçu une commande. C'est donc ceci, c'est ce que je vous parlais en début du vidéo. C'est le radiateur passif, c'est-à-dire que c'est un haut-parleur qui n'a pas de moteur, pas de bobine, etc. Du coup, ça, on va l'installer sur le caisson de basse, qui est juste à côté de moi, comme vous pouvez le voir, ici. Du coup, on va l'installer sur le côté, là-bas. Je vais devoir percer un trou au diamètre de ça, le fixer, et essayer de boucher le plus de trous possible. Donc on va faire ça aujourd'hui. Allez c'est parti J'ai monté ce radiateur passif là que je vous ai montré juste avant, euh, sans vous, rien vous filmer. Je suis vraiment désolé, du coup euh, je vous montre quand même avant de le replacer sur le caisson ce que ça donne. Donc euh, voilà ce que ça donne. J'ai réalisé un trou circulaire dans cette planche, et j'ai ensuite collé avec de la superglue, cette fois je me suis pas trop fait chier. Au lieu de mettre des vis, vous voyez de chaque côté. Du coup, je décollais et voilà, maintenant ce radiateur est placé. On voit de l'autre côté également. Du coup, il ne me reste plus qu'à le remettre sur le caisson, du coup, comme ça. Et puis, euh, voir ce que ça donne avec la musique. Il me restera également à positionner la mousse acoustique ainsi que les borniers sur les deux enceintes. Et bah, ces finitions si seront terminées. Allez, je remonte tout ça. Bon alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé J'ai enfin reçu les différentes pièces, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas touché au caisson de basse ou à l'enceinte. Donc là, je suis clairement dans ma chambre, on ne va pas se le cacher. Euh, qu'est-ce que je fais là eh ben, Je filme avec mon téléphone parce que deux raisons. De un, il n'est pas chargé, l'appareil photo. Et de deux, euh, la qualité audio enregistrement est dégueulasse. Du coup, je préfère tourner avec mon téléphone, ça sera plus simple. Du coup, qu'est-ce que j'ai reçu J'ai reçu ceci, donc c'est les petits connecteurs qui vont à l'arrière, rouge et noir, pour faire passer les fils ce sera clairement mieux pour moi après quand je les aurai installés et je vais également essayer d'installer de la mousse acoustique à l'intérieur des enceintes donc certes c'est pas de la mousse de très haute qualité mais voilà je vais essayer d'en placer sur les bords des enceintes donc à mon avis une de chaque côté ça devrait aller ça devrait être bien et du coup voilà donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire et je vais travailler ici je sais que c'est complètement débile mais bon on fait allez c'est parti <musique> Attendez le petit clic, clac, clic, clac, c'est le timelapse en fait que je fais pour vous, du coup je peux pas l'arrêter, malheureusement sinon ça va couper en plein milieu, mais vous me verrez faire ça, ça, bon, ça va être drôle. Donc faites, euh, donc faites abstraction euh, et on continue là-dessus, très vite, j'ai percé les trous comme on peut le voir ici pour installer euh, les connecteurs, donc là ici il est pas mis parce que je vous explique, je suis en train de faire à l'intérieur les repères pour ajouter les mousses comme ceci à l'intérieur du caisson, donc ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais placer les mousses, je vais les coller et ensuite je viendrai euh, souder cette partie et euh, fixer les... le dernier qui reste à fixer et on aura fini pour le caisson de basse. C'est parti Du coup, pendant que le pistolet à colle commence à chauffer, euh, je vous montre un petit peu ce qui s'est passé. Donc, à l'intérieur du boîtier, on ne voit pas bien, mais là, j'ai tapissé de mousse. Le fond également. Et en plus, je l'ai collé à la colle à bois, donc ça ne bouge vraiment plus là. Donc, ce que je suis en train de faire là, c'est que je suis en train de préparer la plaque pour cette face ici. Je vais ensuite installer le côté, le dessus, et essayer de euh, récupérer les... Dernier morceau qui me reste pour coller, vous voyez, sur les bords. Là. Du coup, voilà, on en est là et ça continue. chaud, ça y est c'est fini, vous avez pu le voir sur le time lapse que j'ai filmé c'était une vraie galère, bon non je n'y un pas une galère, c'était vraiment sympa, je me suis bien amusé, par contre euh, s'il vous plaît faites des dons il me reste plus de tubes de colle hein, enfin il me reste que ça <rire> je déconne, faites pas de dons du coup voilà, maintenant à quoi ça ressemble l'intérieur, donc c'est tapissé de mousse, on a de la mousse sur tous les rebords, etc, en haut même au plafond, c'est dingue sur les bords, bon, on ne voit pas très bien ici. En face, là-bas, on a le radiateur passif qu'on voit de l'autre côté. Du coup, voilà, tout est nickel. Ça, c'est la plaque amovible. On a de la mousse de partout sur les bords, les plafonds, de en face, là, j'ai bien découpé. J'en ai également mis sur cette face. Donc, C'est la façade qui me permet de fermer et d'ouvrir le caisson, donc d'y accéder. Euh, à l'intérieur je pense que je vais, je vais le boucher celui-là ou alors j'achèterai un radiateur passif encore que je viendrai mettre ici pour combler. En attendant les borniers, si j'arrive à vous tourner ça d'une main, c'est un peu chaud. Du coup voilà, ça y est ils sont installés. Ça n'était pas très compliqué la soudure, ça y est. Je pensais que ça allait être plus compliqué vu l'état de, de faire passer les câbles et tout, mais finalement non, du coup voilà, maintenant il marche bien. Du coup, je vais brancher, je vais tester, je vais m'amuser. Il ne restera plus que l'adaptateur pour le jack à mettre, absolument, et pour l'alimentation également. Voilà, on a toujours nos trois boutons. Et je vais peut-être coller cette plaque, parce que vous voyez, elle bouge en fait à l'arrière. Je vais aspirer également un peu tout ça. Et puis je crois que je vais en profiter. Ben voilà, bon, on va tester tout ça. D'ailleurs, euh, dans cette vidéo, on ne fait que les finitions du caisson de basse. Je me compte que j'avais pas du tout le temps de faire également les finitions de l'autre enceinte. Du coup l'autre ça sera dans une prochaine vidéo encore, je suis vraiment désolé. Je voulais tout compiler dans celle-là mais ça va pas être possible. J'ai pas assez de temps déjà pour tout réaliser, pour tout monter, pour tout finir, pour tout plot sur YouTube. Clairement, là j'ai pas le temps, du coup voilà, je fais étape par étape et aujourd'hui ça a été le caisson de base. Et puis euh, voilà.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 Oh.